Bonjour. Donc, en principe, vous allez être invité à toutes les classes auxquelles vous avez été inscrit. Pour cela, il suffisait que vous ayez votre compte isae ISAEDULB et que vous soyez inscrit à la matière, indépendamment du fait, pour le moment, que vous ayez payé ou pas. Donc, comment retrouver vos classes Vous avez la manière principale, c'est de venir régulièrement lire vos emails. Vous allez trouver l'invitation ici, ou bien aller dans euh, la, le lien classroom.isae.edu.lb, vous arrivez sur cet écran. Sur cet écran, qui est la Classroom de Google, en fait, nous, on travaille avec Google, vous aurez l'ensemble des matières auxquelles vous êtes inscrit et auxquelles vous avez été invité par le coordinateur. Ça, c'est pour la semaine prochaine. Ensuite, vous aurez d'autres groupes qui sont les groupes de d ce sera peut-être encore une autre Classroom. Donc vous aurez pour chaque matière probablement deux Classrooms, la Classroom principale où il y a les cours en asynchrone, et la Classroom euh, des exercices dirigés, des questions-réponses, des compléments d'information, etc. Donc il y aura les deux. Là je parle, pour simplifier les choses, on va prendre une Classroom. Donc, cette Classroom, vous la rejoignez directement depuis Classroom ou bien vous ouvrez votre mail et il y a un bouton en général pour dire « de joindre euh, ». Donc, je vais joindre cette Classroom, vous la rejoignez. C'est simple, hein Donc, on rentre dans la Classroom. Vous pouvez aussi installer les Classroom sur vos téléphones. Hein. Il y a l'application Classroom de Google sur les, smart sur les smartphones, les iPhones et les Android, les deux. Donc, vous pouvez installer cette application depuis euh, vos téléphones aussi. Donc, qu'est-ce que contient la Classroom D'une manière très rapide, les choses essentielles. Le Stream, qui est le flux. Donc, le flux, c'est un lieu un peu comme euh, WhatsApp où vous pouvez venir écrire un texte et où l'enseignant ou vos camarades pourront vous y répondre. La différence avec WhatsApp, peut-être, c'est la possibilité de mettre euh, des euh, messages euh, sonores. On peut toujours, hein, vous pouvez toujours enregistrer le son euh, sur votre machine et faire un attachement du fichier son. Hein, mais bon, l'objectif, c'est euh, de faire des choses par écrit. Donc, à quoi on utilise le flux ben À toutes les questions qui concernent le cours. Il hein? ne faut pas poser vos questions par un moment par email, une autre fois par WhatsApp, une autre fois. Il faut que toutes les questions concernant mon cours, UTC 503 par exemple, y soient faites sur la classroom de UTC 503. Probablement, et c'est même sûrement, la question que vous êtes en train de poser qui concerne le cours, elle va intéresser les autres camarades aussi. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, peut-être un autre camarade aussi ne l'a pas compris, et le fait que je vous réponde, ça va permettre de répondre à toute la classe. Dans la deuxième tabulation, ici, Classwork, c'est-à-dire Travaux et Devoirs, dans Travaux et Devoirs, vous trouverez ici, classifié par thème, l'ensemble des cours, les vidéos, les polycopes, les exercices, les présentations, etc. Vous trouverez tout ici. Vous, quand vous viendrez à n'importe quel moment sur la Classroom, vous trouverez les cours asynchrones, vous trouverez y compris les cours synchrones qui vont être enregistrés. Si un jour, à une des séances, vous n'avez pas pu participer, vous pourrez revoir la vidéo à votre rythme, quand vous le souhaitez, parce qu'on va enregistrer tout. Je vais juste vous montrer, par exemple, vous allez vous dire à quel moment il y a cours ou pas cours, il y a un horaire. Mais l'horaire, comme on est en, en ligne, il est probable que vous puissiez, que vous puissiez prendre rendez-vous avec votre enseignant et qu'il vous donne un rendez-vous pour euh, expliquer un point donné ou pour un sous-groupe d'entre vous parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris et que l'enseignant est prêt à vous l'expliquer à un moment ou à un autre. Il fera ça dans Google Calendar, dans le calendrier Google. Donc, si vous rentrez sur le calendrier Google, vous pourrez voir l'ensemble de vos calendriers. Donc, ici, il me dit, ben, il y a un nouveau calendrier qui est celui du cours UTC 503. Donc, vous dites, vous voulez l'ajouter. Je vous conseille, bien sûr, de l'ajouter. Et donc, ici, c'est l'outil Google Calendar qui est associé à la Classroom. Donc, si vous regardez par là, il y a votre calendrier personnel et il y a tous les calendriers qui seront les calendriers de la Classroom. À partir du calendrier des Classrooms, si vous êtes inscrit à plus d'un cours, vous allez voir les horaires ici. Donc, Par exemple, ici, je vois que le lundi, j'ai un cours de 7h30 à 9h, interactif. Donc, il faut que je sois présent en principe. Euh, voilà, et il faudra venir à ce cours. Alors, quel est le lien ou comment arriver à ce cours ben, En fait, le prof va faire une webconf en général. Donc, si vous cliquez ici, vous avez un bouton pour joindre la webconf. C'est d'une simplicité extrême. Vous faites « Join with Google Meet » et, ou si c'est en français, « Joindre avec Google Meet » et vous allez arriver euh, à la conférence de l'enseignant. Voilà, c'est tout simple. Et comme ça, vous savez à quel moment rejoindre la classe. Et si l'enseignant a planifié plusieurs semaines, vous allez les trouver toutes. Hein. Vous voyez, je passe d'une semaine à l'autre. Là, je suis déjà au 30 euh, décembre. Bon, probablement... Non, ça, c'est le 30 novembre, pardon. Donc, voilà... Vous pouvez voir les horaires aussi pour le mois en entier. Donc ici, vous allez voir tous vos cours si vous en avez plusieurs, et vous avez d'une seule vue les cours à quelle heure ils commencent. Le Tc 503, 7h30, le 16, le 23, le 30, etc. Si un jour je ne peux pas venir pour une journée donnée, je vais la retirer du calendrier. Donc vous le saurez sans me poser la question. Ce ne sera pas utile de dire. C'est quand, quand la prochaine, c'est quand... Vous venez dans le calendrier et vous verrez ce que j'ai planifié. Voilà pour la première introduction sur la Classroom. J'en en ferai d'autres demain probablement. Je répondrai à vos questions demain et je vous expliquerai le déroulement du cours. Je vais enregistrer ces vidéos d'ici demain et vous les recevrez au rythme dans lequel je suis en train de les réaliser. Vous n'êtes pas obligé de les regarder dès que je les publie, vous les regardez quand vous avez un peu de temps. En général, aussi, quand je publie des vidéos asynchrones, il faudra les regarder avant la, euh, la conférence synchrone. Parce qu'en général, on va faire des exercices ou des questions-réponses concernant la vidéo synchrone. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo synchrone, vous ne profiterez pas euh, si vous n'avez pas vu la vidéo asynchrone, vous ne profiterez pas de votre vidéo, euh, de votre entretien synchrone avec l'enseignant. Voilà, en tout cas, on va s'entraîner la première semaine, on ne va pas aller vite. Tous les enseignants vont à peu près vous expliquer la même chose à chaque fois, d'une manière différente. Peut-être certains enseignants vous parleront en arabe. Il y aura une version pour les premières années en anglais aussi, Donc, vous choisirez celle qui vous convient le mieux, sachant que le CNAM, c'est une université française. Votre diplôme, il viendra de Paris. C'est le CNAM Paris qui délivre les diplômes. Voilà, à bientôt.